bonjour bonjour tout le monde ici sophie et aujourd'hui nous allons parler euh, d'un livre en fait qui s'appelle opération organisation de Maeva horty qui n'est autre que l'auteur qui est derrière le blog ma cabane de mots la cabane de mots et, en fait c'est une collaboration qu'on a faite quand moi j'ai écrit mon livre je lui ai envoyé un exemplaire et elle a écrit son livre du coup elle m'a envoyé un exemplaire qui pourra être à gagner donc n'hésitez pas à suivre et du coup, je vais vous faire cette vidéo en mode tuto sur comment reprendre sa vie ou sa maison en main. Donc, ce, ce livre est divisé en trois grosses parties. La première partie, ça va être tout simplement comment reprendre le, en main son intérieur. Donc, il va y avoir une partie tri. Comment trier les livres Comment faire elle va un peu utiliser du code Marie en utilisant, en regroupant tout d'une même catégorie. On fonctionne par catégorie. Faire des cartons pour donner, vendre ou peut-être. On ne sait pas. <rire> ensuite, euh, il y aura forcément un chapitre sur comment vendre ou, don, de, de, ou donner. J'y arrive. Et aussi, ensuite, surtout ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il y a une petite partie sur comment garder ses souvenirs. Donc là, il va nous conseiller de faire, euh, de trouver une belle malle à souvenirs avec vraiment, mais vraiment, les objets que nous n'utilisons plus mais qui ont vraiment une importance pour nous. Ça va un peu regrouper notre petite euh, malle à souvenirs. Euh, imaginez que euh, bah, vous décédez et que vos enfants tombent là-dessus. Bah, ils découvriront en une cinquantaine de pièces, peut-être, votre enfance, vos, votre mariage, vos, tout, votre évolution dans la vie, etc., etc. Si vous choisissez vraiment les beaux souvenirs qui représentent, qui ont vraiment de la valeur pour vous, en fait. Ça sera un peu comme laisser un mémoire, mais physique. <rire> Ensuite, on va aussi voir... Euh, les trois principes clés à respecter euh, pour avoir justement une maison rangée, qui reste rangée. Première chose, une place pour chaque chose et chaque chose à sa place. Ça, Vous l'avez dû l'entendre 20 millions de fois, mais c'est vraiment très très important. Euh, même si vous avez par exemple toujours un petit bol avec plein de trucs qui... On ne sait pas, leur place c'est le petit bol. ok <rire> Et tout le reste aura sa place, les livres avec les livres, les dvd avec les dvd si vous en avez encore euh, les chaussures, ça leur place etc etc Ensuite, quand un objet rentre chez vous, un autre doit en ressortir Alors, là je ne suis pas à 100% d'accord avec parce que moi j'ai été à un point où on a tellement dégoûté qu'on se retrouvait en manquer des choses mais c'était en mode la fast -test. ce qu'on avait ne nous convenait pas du tout du coup on s'est dit ok on va le vendre, on va le donner et on verra bien si on fait 100 ou pas. Et donc du coup, il y a des choses que oui, on va peut-être acheter. Et du coup, on n'a pas l'équivalent à, re... à donner, vous voyez ce que je veux dire <rire> On a été dans une phase où on a tellement éliminé que, bah, avec des enfants en plus, on se rend compte que bah tiens, ça, on aurait quand même besoin, ça serait vraiment quand même cool. Et donc du coup, bah, on l'achète. Il n'y en a pas d'autre chose à se débarrasser. Donc ça va dépendre un peu de votre niveau. Bah, nous, on est un peu... Euh avancé, niveau avancé, mais je pense que pour vous ça peut s'appliquer, surtout pour les vêtements, par exemple. <cười> Pardon. Ensuite, euh, dernier principe qu'elle évoque, c'est le soir, avant de s'installer sur le canapé, la maisonnée doit être impeccable. Et ça, c'est vraiment, vraiment vrai. Moi, je le fais. Je profite de la dynamique du dîner. Une fois qu'on a fini de manger, etc., j'ai par mécanisme de tout nettoyer la cuisine, enfin nettoyer, déblayer la table mettre les trucs dans le lave vaisselle j'ai la chance j'ai un lave-vaisselle Mettre les trucs dans le la vaisselle rincer ce qu'il faut rincer passer le balai parce que les enfants mangent comme des cochons il y en a partout donc oui j'ai pas de vaisselle à faire mais je dois passer le balai tous les soirs <rire> nettoyer les chaises tous les soirs donc voilà ouais, ça compense un peu hein euh, je nettoie les plaques etc et du coup ça me calme et avant d'aller au lit avec les enfants, on range aussi tous les jeux. Du coup, ben oui, la maison est rangée. Elle n'est pas nettoyée, elle est rangée. Ensuite, euh, on va parler de déco. Toujours dans, dans le chapitre maison, euh, forcément, elle est minimaliste, donc ça va être ne pas avoir plein de déco partout, mais de rendre sa déco personnalisée. Donc, pourquoi pas, quand vous partez en voyage, si vous aimez garder tous ces petits tickets tout, moi je l'avais fait pour New-York <coughs> Je retrouve même plus la photo, ça m'énerve, bref euh, Gardez tous les petits tickets, etc. si, si vous avez envie et faites un, un cadre avec tout ça, c'est une sorte de mosaïque de souvenirs et euh, ça peut faire un petit cadre sympa qui représente votre voyage à Bali, euh, en suède euh, en france en bretagne n'importe euh, voilà ce qui vous plaît ce qui vous vraiment ce qui vous a plu ça peut représenter une chouette déco euh, après ça peut aussi pourquoi pas de rapporter un petit truc un petit éléphant si vous avez été au sri lanka en bois ou je ne sais pas et faire des mises en scène mais pas à chaque fois que vous partez faire une ville qui n'a pas forcément plus d'importance pour vous. vous, voyez ce que je veux dire, c'est le gros voyage qui va marquer votre vie, ben, pourquoi pas l'utiliser pour décorer votre maison à votre façon. Ensuite, ça va être. Toum Deuxième partie. Je l'aime beaucoup celle-là, hein simplifier votre quotidien vous savez hein, moi j'aime bien tout ce qui est simplification de la vie là je regarde un peu mes notes on va parler ça j'ai beaucoup beaucoup aimé et depuis que j'ai lu le livre je l'applique moi aussi c'est simplifier sa cuisine pas la cuisine vous voyez ce que je veux dire c'est les plats qu'on prépare euh, arrêter de regarder pinterest Oubliez pinterest pour ça et cuisiner et euh, vivre avec moi le fait aussi J'oublie toujours son prénom, mais j'aime beaucoup sa chaîne, je vous la mets là. Euh, cuisinez simplement avec les ingrédients que vous avez. Réfléchissez au plat de votre enfance. Moi, c'était des Stompo carottes. Donc, c'était écrasé de pommes de terre et carottes. Ou Stompo poireaux, donc avec des poireaux. Et une saucisse ou euh, <coughs> un bout de viande. Et basta. Euh, c'était mon plat préféré. Ça pouvait être des spaghettis bolognaise. Enfin, réfléchissez au plat de votre enfance que vous avez adoré. Euh, nous, euh, chez mes parents, c'était steak frites, bah euh, on est belge, <rire> mais, mais voilà, réfléchissez, les haricots, moi j'adore les haricots rouges, enfin les haricots blancs, sauce tomate. C'est des trucs tout cons, il n'y a pas besoin de 150 millions d'ingrédients, mais voilà. Cuisinez simplement en semaine. Ça va vous dégager beaucoup de temps. Euh, en week-end, vous pouvez faire un beau plat élaboré, euh, un, je sais pas moi, un tagine de légumes, un, un curry de légumes, ce que vous voulez. Vous avez le temps en semaine, euh, en week-end, mais pas en semaine. Donc optimisez, surtout si vous avez des enfants, simplifiez les repas, pour tout, en ce qui soit, tout en veillant à ce qu'ils soient euh, équilibrés évidemment, mais il y a moyen de simplifier les choses sans faire à chaque fois 150 millions de sauces, de trouver des épices qu'on ne sait même pas où les trouver. Enfin voilà oublier pinterest pour la semaine ok <rire> ensuite je regarde qu'est-ce qu'il y avait d'autre bon. justement aussi euh, ça c'est quelque chose que je voudrais faire et que je ne sais pas pourquoi je ne m'y mets pas donc je vais mettre le défi de le faire meal prep Donc ça vient des états unis ou même d'australie peut-être bref ça vient des pays anglo saxons ils préparent leur nourriture pour le mois ou la semaine alors euh, ça dépend. Il y a qui fonctionne différemment. Soit il y a le 1000 prep simple entre guillemets. C'est au moment de, où vous allez faire vos courses. Déjà, vous regardez tout ce que vous avez dans votre garde-manger et vous commencez à établir une liste des repas que vous pouvez faire cette semaine. Et après, vous faites votre liste des courses avec ce, que, ce, que, ce dont vous avez besoin pour compléter ce que vous avez déjà et faire les repas que vous avez écrit. Ça c'est une sorte de 1000 prep. De vos courses et vous savez déjà ce que vous allez préparer. Après, il y en a qui poussent un peu plus loin, qui le dimanche, ils vont dédier 3 heures de leur matinée ou de leur après-midi ou quoi, et pendant regarder en regardant les séries, je sais pas, et ils vont préparer justement, ils vont mettre au four les, les légumes ou les, les pommes de terre ou les trucs comme ça, euh, ou la viande si vous mangez de la viande pour la semaine. Ils vont mettre tout ça au four, ils vont commencer à couper un peu tout, ce que des fois c'est juste les, les légumes qui sont longs à préparer, couper, éplucher, mais ils vont déjà tout préparer, ils vont préparer les œufs durs, ils vont, ils vont tout mettre dans le frigo, et après il n'y aura plus qu'à réchauffer, ou à cuire, mais plus à tout découper, vous voyez ce que je veux dire Donc ça, ça peut aussi faire partie du meal prep, où on prépare une partie des ingrédients, et après, ça c'est beaucoup les, fitness, les, fit, euh, les fit gens, on va dire, fit girl et fit guy, bagarre vous voyez ce que je veux dire <rire> Bref, eux, ils vont carrément préparer déjà leur gamelle pour les 3-4 prochains jours. Et le reste, ils le mettront au freezer, au congélateur. Mais bon, voilà. Euh, moi, j'aimerais déjà juste prévoir la liste des repas à faire pour la semaine et faire les courses en fonction. Je le faisais un moment, puis j'ai arrêté et... Voilà <rire> Ça permet aussi de faire rouler tout ce qu'il y a dans la... le garde-manger. et Ça évite les gâchis. Voilà, voilà. Ensuite, routine de ménage, créer une routine de ménage, alors ça peut être nettoyer, si maintenant vous êtes à la maison comme moi, ça peut être nettoyer une pièce par jour. Moi j'aime pas trop, personnellement j'essaye de maintenir la maison rangée pendant la semaine, mais j'aime bien dédier un jour ou deux, je divise en deux en général, où je nettoie. Euh, en général ça va être le lundi, je vais nettoyer la salle de bain, la cuisine et les toilettes. C'est le jour caca. Et le mardi, je vais faire les poussières partout et passer l'aspirateur. Mais du coup, le mercredi, jeudi, vendredi, c'est clean. Vous voyez ce que je veux dire Après, ça se le week-end. Mais c'est pour ça que je nettoie le lundi. Mais j'ai pas cette sensation d'être toujours avec une maison sale. J'ai l'impression que si je nettoie un truc par jour, il y aura toujours quelque chose à nettoyer. Vous voyez ce que je veux dire Donc, Ça me saoule un peu. Après, il y en a qui préfèrent diviser les tâches et avoir moins de, ch moins de choses. Après, nous, on a un petit appartement. Euh, qui est super, moi j'adore la taille de cet appartement, euh, pas besoin de plus, euh, du coup ça se fait vite, hein. les poussières je les fais, en, allez, des deux chambres et du salon je les fais en une heure, hein. je suis large, <rire> en une heure je nettoie la salle de bain, la cuisine et les, la, et les, les toilettes, voilà, <coughs> mais donc voilà, <coughs> excusez-moi. Ensuite, donc c'est établir votre routine de ménage qui fonctionne pour vous. Que ce soit un jour que vous bloquez, ça peut être le samedi ou une matinée et vous nettoyez tout. Mais il faut que ça soit fixe. Comme ça, vous le faites et vous savez que votre maison est propre. Voilà, voilà. Ensuite, un agenda moins chargé. Donc se simplifier ses tâches. Surtout si vous avez des enfants. Peut-être que vous vous amusez à leur faire faire trois activités le mercredi, euh, multipliées par le nombre d'enfants. Vous-même, vous avez peut-être des activités... Après vous n'avez plus le temps, vous courez, vous êtes tout le temps pressé, vous ne profitez même pas de l'activité en cours. Donc simplifiez ça, quitte à pourquoi pas vous dire ok je fais un sport pendant toute cette année et après je verrai si je passe à l'autre sport qui me fait envie ou pas. Vous pouvez faire ça, il y en a qui font ça avec les enfants surtout euh, première année, tiens les euh, 3 ans on fait cirque puis après à 4 ans on fera tennis, vous voyez ce que je veux dire on il peut tester plein d'activités jusqu'à ce que l'enfant dise moi je vais faire ça Mais <rire> voilà Ensuite, euh, optimiser, c'est la troisième partie, optimiser son temps. Alors, comment Justement, ça fait partie de, tiens, on se dégage un peu plus de temps pour soi et on va se recentrer sur soi. Prendre le temps, des fois, de respirer, de s'ennuyer, de méditer, de prendre soin de soi. Ensuite, on va aussi utiliser le numérique comme un outil pour nous aider. Pour enlever du temps à tout nettoyer enlever des meubles c'est assez facile avec le numérique euh, on n'a plus besoin de dvd on n'a plus besoin de livres on n'a plus besoin de cd déjà ça peut vous enlever beaucoup de meubles <rire> surtout si comme moi vous aviez 400 cd <rire> et 200 livres bon ok ça enlève pas mal de poussière <rire> ensuite euh, vous pouvez aussi vous vous aider à vous décharger mentalement grâce au numérique faut pas oublier que les, les téléphones etc ce n'est pas <coughs> ce n'est pas un ennemi ça, ça l'est si on l'utilise non-stop mais ça peut être un outil super utile pour nous aider à avancer justement donc pensez comme ça vous pouvez mettre des alarmes pour ne pas oublier tel ou tel engagement au moins ça vous enlève un stress euh, vous pouvez justement mettre un minuteur pendant 15 minutes vous vous dites tiens pendant 15 minutes je nettoie ça et hop go vous êtes motivé, ce que vous voulez finir avant que ça sonne et voilà c'est fait, on n'y parle plus, vous n'êtes plus en train de procrastiner tous les 30 secondes. Vous voyez ce que je veux dire Utilisez les outils numériques à bon escient. Moi par exemple, euh, j'utilise beaucoup Audible maintenant, euh, parce qu'en rangeant et tout ça, ou dans la voiture quand j'emmène les petits chez papy, mamie, etc. Maintenant j'écoute des livres audio. Et ce qui me permet de lire, d'apprendre, de développer des connaissances tout en faisant des choses que je fais de toute façon, tous les jours, enfin, j'adore. Ensuite, <coughs> donnez-vous le temps de rêver. Alors, après avoir optimisé, dit ok, c'est important de s'ennuyer, c'est important de rêvasser, parce que du coup, ça va développer votre créativité, votre imagination. <coughs> ça va vous permettre de vous découvrir vous-même, de vous recentrer sur vos vraies envies, vos vraies valeurs. C'est un peu aussi du lâcher-prise sur toutes les... Truc du quotidien c'est on souffle et ça fait du bien voilà voilà j'espère que cette vidéo vous aura appris quelque chose si vous voulez se connaître rentrer dans plus de principes je vous conseille ce livre opération organisation je vous mets le lien là en dessous et sachez que je mets en je mets en, en vente rien à voir je mets en concours ce, cet exemplaire sur ma page instagram donc je vous mets euh, le lien instagram là en dessous ben pourquoi Parce que Instagram ne vérifie pas, vous pouvez participer à des concours sur Instagram, ce que vous ne pouvez pas faire sur YouTube. Donc voilà, je vais vous mettre euh, un post sur Instagram et je vous dirai du coup de, les conditions, je pense que, j'en ai pas encore parlé mais je pense que ça sera suivre Maeva évidemment et euh, inviter des amis, voilà voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite, euh, la petite cloche parce que bien que je poste en général les mercredis, parfois j'ai des bugs internet et du coup ça peut être un autre jour, Donc nous, comme ça vous êtes notifié, vous, vous verrez la vidéo parce que toutes les vidéos n'apparaissent pas forcément dans les murs d'actualité de, de, euh, surtout des petites youtubeuses comme moi <rire> par rapport aux grosses, euh, on n'apparaît pas donc voilà, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche si ça vous intéresse. Et je vous dis à la prochaine. Ciao